L'atelier Neftorac existe depuis très très elle est très jeune, hein. on est là depuis euh, au mois de mars, d'accord, le mois de mars et euh, on travaille beaucoup tout ce qui est matériau de récupération aussi, je travaille tout ce qui est matériaux de récupération, donc si vous avez par exemple des bidons de lait, parce que j'ai fait un meuble avec des bidons de lait, si vous avez euh, des bidons de lait, tout ce qui est matériaux de récupération, vous pouvez fabriquer des meubles avec. Souvent, on se dit, c'est pas solide, c'est pas solide ou ça doit être quelque chose de léger. Mais l'atelier Neftorac vous propose des meubles en carton solides où vous pourrez l'utiliser tous les jours dans la vie quotidienne, des fauteuils, aménager votre espace de vie. Ma formation a été de six mois en métropole, dans un atelier spécifique où on apprenait vraiment à fabriquer, à confectionner, à élaborer des meubles en carton avec beaucoup de passion, avec beaucoup de goût, d'accord je suis restée six mois, euh, travail très rude, très difficile à apprendre à les faire, à manipuler le carton, les les palettes, le carton, euh, le pneu, d'accord Donc ce sont des matériaux qu'on récupère, qui sont dans la nature, mais qu'on peut réutiliser, on leur donne une seconde vie.